Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Si vous avez envie d'un bon restaurant à Koh Samui, si vous voulez manger dans un restaurant tenu par des locaux, fréquenté par des locaux, vous voulez bien manger à Koh Samui, c'est ici. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre adresse de bon restaurant. Je me trouve à Naton sur le port, un jour de marée basse. Dans cette vidéo, nous allons notamment passer dans la cuisine pour vous mettre en appétit. Je vous rappelle que mes vidéos ne sont pas sponsorisées. C'est parti Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Si vous ne connaissez pas encore Natone, j'avais réalisé une petite vidéo que je vous encourage vivement à regarder. C'est une ville vraiment authentique qui mérite vraiment le détour. Regardez un peu. Je vous recommande également le marché du mardi soir que j'ai présenté dans cette vidéo. bien manger à Koh Samui. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre adresse de bon restaurant. Je me trouve à Naton sur le port. Je vous invite aujourd'hui au Ban Samtum restaurant. La dernière fois que je suis venue ici j'ai mangé ça, c'était tellement bon que je reprends la même chose. Euh, ce sont des gambas avec des feuilles de basilic et c'est un peu épicé, on peut le demander moins épicé, mais c'est vraiment délicieux. On va essayer ça. Ici on est dans la cuisine, c'est l'endroit où tout est cuit, ça mijote, ça mijote. restaurant familial. Dans cet espace là on prépare les salades somtam qui est la spécialité de la maison. Mm -hmm. Sway, sway, sway Waouh mm -hmm. Alors là ils ont préparé tout ce qu'il faut pour la cuisson au dernier moment elle va ajouter les, les gambas là elle ajoute les feuilles de basilic ça c'est mon plat il n'y a pas quand même pas mal de piment ouais et hop ça part en cuisine un peu de bouillon, pour déglacer. Un peu de sel, un peu de sucre. Un peu de sauce. Soya sauce, sauce soja. <rire> Il a, il a ajouté des feuilles de basilic, il fait revenir ça quelques minutes, quelques secondes. Done, already. Et voilà, c'est terminé. Wow, je vais me régaler, bon appétit Et là il s'agit de foie revenu avec des légumes sautés. Miam, miam, miam. Et voilà mon plat Alors, on le mange ici avec du Kao c'est-à-dire du riz gluant, ça apporte vraiment des saveurs supplémentaires. Et on vous sert systématiquement avec quelques feuilles de basilic et du chou chinois ainsi que des green beans des... ainsi que des haricots kilomètres. Bon appétit alors ça c'est une salade somtam tot, ça veut dire que c'est une salade somtam avec de la papaye donc. Mais celle-ci, elle a été hum, euh, légèrement frite dans, à la poêle, ce qui lui donne un goût particulier. C'est une des spécialités de la maison. Thank you. Oh, wow. Et aujourd'hui, j'ai commandé des King Crown Yellow Curry, donc c'est un curry. Ce sont des gambas sautées au curry. Ce n'est pas une soupe. Elles sont vraiment sautées dans du curry jaune. Et ici c'est du porc sauté à la poêle. Également un délice. C'est vraiment une affaire familiale avec notamment les deux sœurs jumelles. L'une est en cuisine, l'autre est au service. Vous l'avez compris, je retourne plusieurs fois dans les mêmes restaurants. Ainsi, j'édite les vidéos après deux ou trois visites. Vous avez peut-être remarqué qu'entre-temps, le restaurant a été repeint. Ça s'appelle Ban Sam Tam Restaurant Anatone. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de cliquer sur le like, d'activer les notifications et de vous abonner à ma chaîne.